98 Ouais 98 Et j'ai Allez! Oui! Combien? Dis-moi moins de 10 minutes. Salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion On est là pour faire des fusions Vous l'aurez compris en introduction, aujourd'hui on va défier Body on va fusionner Time fusionner avec Body Time Pas encore, on va les voir bientôt le C'est prévu de notre côté c'est pas encore prévu du de, de heure si on les voit c'est une bonne occasion de nous inviter ah, ça je dis rien faut savoir que quand ils ont tourné cette vidéo ils avaient à peu près notre âge actuel parce qu'elle est sortie il y a 4 ans on a 50 ans de différence avec été t'es renseigné toi ah, j'ai ouais, tout analysé donc quand ils avaient notre âge ils ont fait ce challenge et maintenant on va essayer de voir si euh... combien de temps nous on mais... met ils ont fait 12 minutes 25 il me semble on vérifiera on... et on va essayer de passer ben, sous la barre des... des 10 minutes grâce à lui aujourd'hui je compte clairement sur toi ça s'appelle de l'escroc c'est juste notre stratégie on va parler ah oui, la stratégie elle est simple, comme pour eux, on va mettre déjà 100 sur eux. la barre. Il faut que ce soit équitable parce que si tu commences à calculer sur la charge et tout, tu peux partir d'un avantage, c'est ça. Voilà. Donc, une belle barre à 100 fil. Et t'avais une bonne idée au niveau de la stratégie, tu m'avais dit je vais commencer moi par 10 reps, ensuite lui 5 Ensuite, il fait 10. 5, après, je fais 5. Et lui il 10, fait 10. Après, ça. je fais 5. Et il fait 10 encore et je fais 5. Voilà. Et je, tu fais 10 et je fais 5. C ça. Et 10 et 5. C'est toi les gros pecs, tous les tiens. Toi, tu fais 10 reps et moi, je fais 5. Voilà. Et ensuite, c'est ouais. moi qui passe à 5 Non, non, et après, tu oui, fais, oui, oui. je fais 5. Tu fais 10 et Ça, c'est le côté italien qui ressort. La vraie stratégie, il va vous la dire. Donc, c'était Moi, je fais 10 reps, il en fait 5. Ensuite, j'en fais 5. Il en fait 10. J'en fais 10, il en fait 5. En fait, quand moi j'en fais beaucoup, lui il se repose. Quand lui il en fait beaucoup, moi je me repose. Comme voilà. ça, on... Donc ça va alterner. C'est pas toujours lui qui fera direct et moi On va essayer d'assurer les gars. On va les battre, les body time. On, on a dit qu'on voulait prendre leur place. On va les battre. On les kiffe. Hein. Bon, on va prendre Petit pronostic en commentaire. N'hésitez pas à dire d'avance si on les a battus ou pas. Ah. On a oublié de vous dire quelque chose de super important, ouais. c'est l'objectif du challenge. 10 tonnes en le moins de temps possible, c'est-à-dire 100 fois 100 kilos. En moins de temps possible. C'est énorme 10 tonnes. C'est énorme C'est en fait. énorme, c'est pas et un jeu. Le... Hein. Donc là on s'est échauffé et franchement déjà à 80 kilos, on sentait que c'était assez lourd. Donc là on va partir sur 100. Eh hey, ça va être difficile ma PR, ma... Ouais, ça ça être, être... Euh... il y a 40 kg de plus. Hein. Le tableau, à quoi sert-il si on, on met une croix. On met une croix. croix. Si on, fait rep, on met une croix. Si on fait JREP, on met une ça. croix. Si on fait VIREP, on met une croix. Sur la fin, ça va partir un peu en couille, je ouais, pense. Mais je... est... on va essayer de se tenir à notre plan hein, 10 et 5 crêpes. Mais on sait jamais, ça peut arriver. Hein. Tu mets le chrono sur ton tel et moi je mets la calculatrice sur le mien pour être sûr de ne pas se tromper. Ok, ça marche. En vrai, on est stressé. Hein. On n'a pas envie de perdre. parce que c'est face à Bodytay. Bon, on on se mesure de... à eux un peu d'un côté. Ouais, on va essayer de... de faire honneur quand même. Tu démarres ah en premier. C'est parti. Allez, on revoir Un, deux. On essaie de garder une grande amplitude pour pas que vous disiez dans les commentaires qu'on triche. Et là, il part sur 10. Je te laisserai noter ta perte. Je te noter ta perte. Vas-y. Bah, c'est au début qu'il faut gagner du temps en fait. Contrôle pas, contrôle pas, contrôle pas. Perds pas ton temps, enchaîne. Tu notes ton 5, à enchaîne. <rire> Et 100 kg, c'est pas facile, elle la vie de ma mère, que ça va être duré à ce pilier, ça fait Non, faut être sérieux. En vrai si on veut gagner, faites sérieux. Il n'y aura pas trop de freine, les gars. 5, 5. Ça fait déjà 15. Si, je vais les sentir. Tu pas des bandes de poignets Non. On va pas attendre les mettre. On est trop tard. On enchaîne. Allez, ça, ça fait déjà une, une minute. Ça fait déjà 15. Allez. Si t'as pas la force d'en faire 10, tu t'arrêtes avant. 5, c'est parti. Tu vas Je vais faire que des 5. Enchaîne. Minutes. Je vais me cramer. Mets ton 5, ça fait 20 déjà. Fais des petites croix, hein, sinon on va prendre de place. Le problème c'est que les pois chez Pinous sont plus lourds qu'un basique. 10 Ouh On a une minute 30. Une minute 30, on en a fait combien 30. Qui c'est qui va te charger Allez gros Tu m'en fais 5, tu fais pas le con, je te mets ta croix, allez je la mets d'avance parce que tu les fait, 1, ta croix est déjà mise, allez, T'as mis croix est déjà mise avec moi, je t'ai mis ta croix, tu peux me mettre une croix à 5, je vais en faire 5, je vais garder un peu de jus, je la mets après, allez, 1, 2, 3, 4, encore on va pas à l'échec, t'inquiète, En fait, ce qui est dur, c'est qu'on n'a pas beaucoup de temps de repos, les gars. Le muscles il n'y a pas tant de surposant, on dirait que je les enchaîne On dirait qu'on fait des 30 reps, là. Je te jure. 5 x 5, 25. 5 x 5, 25. On est déjà à 45 On va les exploser. Encore. T'as combien 4. Allez, allez, monte, monte. Je bien gros. Des séries de 50 à 100. 100 kg, c'est pas facile. T'as mis la croix Ouais. 10, 20, 30, 40, 50. Oh, bois. Bah. Allez, 1, 2, 3, 4. Encore une, encore une. Ça se voit bon. ah. Et 5. Eh. Putain les crucelles, les pecs. 55. On doit en faire 5. Ouais. Si faut, on se repose un peu. Hein. Ouais. On en avance, on a 3 minutes déjà. Ouais mais le problème c'est que les doubles dragons vont vouloir le faire. Ouais. Et je voulais fumer aussi. Enfin, je veux que tu les fumer, Allez. Celui-là, il te met 5 Enchaîne. On la puissance. Allez, même deux, on prend. Ouais. Allez. Tu sens les s'ils lâchent, oh. 3. Allez, tu fais dans la merde. Allez, 3. On se fout dans la merde au niveau des perfs et au niveau des calculs. J'attends 4 minutes et j'y vais. Laisse reposer un peu. Okay. Comme ça, j'en fais 7 et j'arrondis. Ok, ça va. J'ai pas bien la caméra. J'ai mon, mon cul. <rire> Allez, focus, focus. Prends le temps, hein, s'il faut. Là, je te ah prends le temps. Ouais, un... Allez, 100 tonnes. 100 tonnes oh T'es un fou ou ouais, ça fait 10 grèves. Euh, 10 tonnes. <rire> Allez, pousse. Allez, 7, hein. faut que ça soit plus facile. Sinon, t'en fais 5, j'en fais 2 derrière. Fais-en 5 s'il faut. On va pas te cramer. Allez allez oh Combien 6 Donc j'en fais une pour qu'on soit... Pas te faire enculer bah si. <rire> Non, J'en fais une Au moins les comptes ils seront 5 fois Tiens euh, viens en faire 2 Plus 10 Viens en faire 3 Plus 10 on est à 64 T'en as fait combien 3 Plus 3 on a 67 J'en fais 3 Ouais ça devient tellement dur Allez 3, 3. Voilà, séance spec des enfers Eh je suis pas derrière toi hein. fais pas le con. C'est pas moi qui décide gros, c'est dans les mains de Dieu. 3, 3, amplitude, amplitude. Allez, tous sur tes jambes. 2, encore une. 3, ça passe. Il y en a un ou deux qui va mourir avant la fin. Ouais, et c'est moi je crois. On a 5 minutes. Elle est trop donnée bon. là, c'est la merde. Eh on est bientôt à 10 minutes bon. eh. Non mais là faut Attends, pas lâcher. Pas. Ça fait 70, encore 30, gros. pas Plus que 30. Allez. Énerve-toi, là. C'est bataille. C'est facile, je trouve. 3. Te crème pas. 4, pauses. Tu poses. Toi, toi, toi, toi, toi. Ah, mais tu me chauffes, <rire> Après, je vais l'échec. Ah, 100 kg, c'est pas une barre de débutant. Non, non, c'est pas, hein. pas du C'est pas en du C'est pas du Ouais, en fait, t'es pas si au début, j'étais trop malin. Ouais, je t'avais dit qu'on bah, allait faire les shows. Ça, ça, ça c'est l'héritage. T'as mis mon score Ouais, 4. j'ai fait 4 Ah oui, c'est vrai. Allez, pousse. 1, 2, 3, et 4. Bien joué. 4 en plus. 78. On a 78 Ouais, on se rapproche du but. on fait 2, t'as rondi à 80. J'en fais 2, on a rondi à 80. Allez, faites le but. De Allez Bombard ouais. Allez ouais. Encore pour la FF. Allez ouais. Yes 51, ouais. fais voir <rire> 51, c'est ça Moi je fais de 5 4 à 1 live, c'est tout. 80 Encore enfin, Normalement là t'enchaînes le... 2 fois de direct. C'est trop dur. Moi. Deux fois de diref oh. et tu re... sur oh, le, le présentes, il est plus conditionné que les pecs. Représente l'animal que tu es. Je peux pas. Je sais très bien que je vais faire l'échec si je fais ça. Non, non, pas trop, je vais me mettre à l'échec. Bro, on est à 6 minutes 48. Ouais, fait... Mais moi, je veux leur mettre vrai... Bah ouais, c'est pour ça. Si tu peux en faire... Va pas à l'échec, va pas à l'échec. Fais de ton mieux, on avance comme ça petit à petit. Même si t'en fais 4, j'en fais 2, c'est bon, bro. Pas bon, l'échec à 4, là. Combien à 4 4. Vas-y, on, on prend repos. De... En gros, on prend pas de repos. Et on enchaîne 4, 2, 4, 2, 4, 2, 2. Les repos, on les prend, mais on enchaîne des petits, c'est pour ça. On avance, ah ouais, c'est 30 secondes, bro. Ça un respost, le bordel, on est à 80 on en méthode d'intensification sur une série géante. Tu l'as mis mon plus 4 Elle monte plus loin. Ouais, je l'ai mis. Ah. Non. Ah. 84, ça fait combien allez. 2, plus 2, ça fait 86. Allez, allez, on s'en met On enchaîne, 3 ou 4, c'est très bien. Tu l'as mis en plus 2 Non, mais je l'ai mis sur le téléphone, moi, c'est ça. Ok, bon, j'ai un tableau. On a 7 minutes 45. Oublie pas, il y a Newton et joues derrière. 3 9. 89 Personne ne va nous battre. C'est impossible. On est trop chaud. On est trop chaud. On est trop chaud. <rire> est trop chaud. <rire> Allez, Dépêche Il arrive avait même de pas de la de porter Allez je Me laisse pas finir tout seul, même une je prends Vas-y voilà, Je vais pas te laisser finir tout seul, gros. Encore une Non, je suis mort Monte, monte oh. Je suis mort. C'est pas grave à mettre contre la le... Non, non, pose la là, pose la. Là. Attends, ah, tiens, je dois la remonter. Tiens, deux. Plus deux. On eh ben va voilà. la remettre. Je, je savais qu'il y en avait un Dépêche-toi. Je savais qu'il y en avait un ou deux qui étaient là. mettre dans la ça. Eh est bah pas grave. Est ah. oh. Et bien c'est un. Elle est plus lourde qu'en salle. Deux. On va être par la troisième. Ah. T'as mis deux Ouais. Non, tu l'as pas mis. Non, j'ai pas mis mes Je l'ai mis sur le téléphone, je te le dis. 91, allez, j'ai arrangé à 95. Allez, c'est parti. Allez, là, là t'as eu du repos 5 achète un en bécane. allez allez c'est la fin 9 ah minutes gros allez, ah viens, Bien. Non. va pas la chercher c'est mort, combien 95 ça fait, ça fait plus que, que, que 5, que 5. tu m'en fais 2, j'en fais 3 t'en as fait 2, 4, 4. 4. allez fais-moi en 2 et je m'occupe de finir on a 9, Deux. Minutes, gros. 9 minutes 10 rien de moins en 2, tu m'en fais 2 je finis Allez Allez, avant les 10 minutes Va me chercher la deuxième Va me la chercher Pouf Yes Mets-toi pas de bon, sinon, on va pas que tu m'aides. J'aide personne. je voulais du caresser Zizi pendant qu'il fait 2... Ah Hop ah Allez, pousse 1, 2, 3 Et 3 Coupe le gros C'est pas vrai Yes! T'es sûr, hein? Sur... Donc voilà, fin du défi. On a fait 9 minutes 44. Vas-y, fais voir tes bzaises. Ah, voilà. Maintenant, vous pouvez acheter. Et il est congestionné là, regarde. Vous pouvez acheter n'importe quoi. C'est n'importe pouvez... quoi. Décision par contre. Non. Donc voilà, fin du défi. Euh, 9 minutes 44. 9 minutes 44. Soit 3 minutes de moins, presque. C'est pas en vrai 3 minutes, c'est pas monstrueux, mais c'est quand même un bon score, 944. Bah, c'est énorme. Ils l'ont bon. fait en 12 minutes. Après, moi, je pense que qu qu il à... y a d'autres youtubers qui peuvent faire mieux que nous. Donc, n'hésitez pas. Arrête de faire mieux s'il vous plaît, faites pas Ça, mieux. Les... Parce je que je suis tué, ouais. Il est seulement ouais. italien, lui, donc il y a pas de chance. Il est obligé d'être arrogant. On va nominer d'autres youtubers, donc Newton et Joe de la team Double Dragon. Au charbon. Bienvenue sur le challenge de l'AFF. Venez faire à la maison si vous voulez. body Time, s'il veut, il peut y retourner. Si vous voulez, essayer de nous battre. Alex Levent et son pote le coach. Ah, ouais mais ils sont il pas dans la même cour que nous hein C'est pas grave, pas grave. Euh... Bruno, Bruno, Bruno bienvenue à Bruno pour la nomination de challenge Donc 10 tonnes en leur moins de temps possible Solid Mike et Brutus ils peuvent le faire ensemble Et puis tous les autres youtubeurs, si vous si trouvez quelqu'un pour à vous à accompagner n'hésitez pas, le temps à battre il est de 9 minutes 40 fait par Pimous, quasiment seul Non, non <rire> Je m'attendais à le faire beaucoup tout seul Mais il va vraiment beaucoup aidé bah, En fait, euh, donné vraiment on, est, le plus on était possible. vite bloqué bon. Même lui qui a commencé par 10 reps A vite ouais. fini à 4 reps Moi qui ai commencé par 5 reps bah, Je suis resté à Tu étais 3, avec 3, moi 3-4 reps ouais, Dans en la même fait, sauce En fait, on a été meilleur que Bodytime là-dessus Parce que eux, ils essayaient Ils donnaient tout le temps ouais. leur max alors que nous, dès qu'on qu n'y qu était plus, on faisait peu de reps, mais on prenait pas de temps de repos et ça fonctionnait. Ça. Dès que je voyais qu'il n'y plus de force, je lui ai fait deux, je vais rattraper. Ensuite, c'est lui qui rattrapait pour moi et inversement. Ça. Donc j'ai hâte de voir euh, les stratégies que les autres YouTubeurs vont mettre en place. Et... La stratégie de se piquer, ça ne compte pas. Je vous le dis tout de suite, c'est hors de question. Déjà, pensez à vous abonner si ce n'est pas fait. Pensez à lâcher votre like et à lâcher un commentaire. C'est important pour faire avancer la chaîne. On ne le dit pas assez. Et les gens, ils regardent des vidéos, ils s'abonnent pas. Mais pourquoi tu les endures, ils ont rien fait. Ils s'abonnent pas, ils regardent ça fait. Eux, ils sont abonnés. Non, il y en a, il lui, lui ouais, y a so non. 70% de personnes qui ne sont pas abonnés. Okay, normal, Et ça. lui là, lui qui te regarde, est-ce qu'il y a abonné Mais il y a intérêt pour lui. Il, il est fou, il est fou. Parle leur bien. Non, pensez à vous abonner, ça aide vraiment énormément pour nous développer. C'est très très important. Bientôt 20 000. Bientôt 20 000. Bientôt à 20 000, on fait 20 tonnes. Bientôt 30 000, bientôt 50 000. Faut voir, grand, on l'a toujours dit, on veut être les... C'est vrai. On va être sur le trône. Si jamais Body Time passe par là, pas sur cette vidéo, euh... on est disponible, mais tout le temps. Et on est content de vous avoir battu. Heureux, je suis heureux. C'est... Félicitations, félicitations. Félicitations Monsieur le Directeur Général de unions Européenne de Fitness Fusion. Mes félicitations Monsieur le Directeur Président de l'Association de Fitness Fusion. Je connais, même 19 de je connais même pas ton titre. On a une société, on ne sait rien de tout ça. <rire> bon, c'était Fitness Fusion de la FF. Prenez vos programmes sur fitnessfusion.fr. Vous étiez en présence de Didjo et Pimous, Force et Fun. Je ah je vais enchaîner quelques séries là, je suis chaud. Je sais pas ce qu'il prend lui, mais il prend. <rire>